Bravo pour votre courage, euh, bravo pour ce travail de, de, de très longue haleine. Et moi, il y a un truc que je voudrais savoir quand même aujourd'hui, c'est... Voilà, vous êtes au 37e Cinéma, je trouve ça très émouvant, et j'aimerais bien savoir ce que vous, euh, individuellement, collectivement, comment vous ressentez d'être là aujourd'hui, dans ce grand festival de cinéma méditerranéen, festival international de la Méditerranée, et j'aimerais vraiment savoir, euh, bah, j'imagine que vous êtes fiers, mais j'ai envie de vous l'entendre dire, et encore une fois, de, de vous féliciter. Merci beaucoup. Euh, on est très fiers. Et euh, enfin, ce qui nous fait euh, tenir coup, ce qui fait qu'on est là, ce qui fait qu'on euh, est au cinéma avec ce reportage-là, c'est qu'on est, euh, qu on, on est on est là pour les enfants, c'est pour nos enfants, c'est pour leur réussite, c'est pour leur bien-être. Voilà. Donc c'est pour eux qu'on est là, c'est pour tous les enfants de la République, c'est pour les inscrire dans cette société et dans l'école de la République. Bonjour. Euh, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. Moi j'habite Montpellier, je suis peu, je viens de la serre j'ai été dix ans directrice d'école dans une ZEP.